C'est parti d'ailleurs pour cette première course. bon démarrage pour ce week-end hippique avec Séoul sollicité avec Alice Champ. En tête de cette épreuve, Eagles Vision va tenter de se placer. Stephen Donoghue glisse tranquillement tout le long de la corde avec OPAG. Ensuite, Great 5A, Double Gratitude. Puis on retrouve Midnight, Oracle, Desert Thief et Glitter Rock. Séoul dirige le peloton avec Khaliz Champ qui n'est pas parvenu donc à obtenir donc la corde. Maintenant, ça va se faire avec OPAG qui suit très bien en troisième position. Uh, Opa, Eagles uh, Vision également là, en quatrième position, Double Gratitude, Great 5-8, puis on retrouve Midnight Oracle, Glitter Rock et Desert Thief. Donc, uh, pas de problème, Séoul, pour l'instant. Un bon leader de cette épreuve, à Champ. Opag idéalement placé en troisième position. Eagles Vision également là, sans oublier Double Gratitude, Great 5-8. Et derrière, il y a Desert Thief, Midnight Oracle avec Séoul sous la menace maintenant de Kalis -Chimp. Opag attend patiemment son heure. Il y a donc Eagles Vision, Double Gratitude, Great 5-8, Midnight Oracle, Desert Thief et Glitter Rock. Séoul va lancer maintenant le sprint final avec Kalis -Chimp. Opag reste très dangereux. Euh, Trouvera-t-il l'intérieur ou passera-t-il à l'extérieur de Séoul, en pleine ligne droite, Séoul avec Opag qui arrive à l'extérieur. Opag ou Séoul. Opag va passer Séoul. En tout cas, la lutte est intense entre ces deux chevaux pour l'instant. Mais Stéphane Donoghue se démarque facilement avec Opag. Voilà le vrai Opag qu'on aurait aimé voir. Écoute... C'est parti pour cette deuxième épreuve. 1500 mètres à parcourir. Bon départ. Flowerscape, The Riddler. Barak Lavan également sollicité. Flowerscape qui a l'avantage pour l'instant sur Barak Lavan. The Riddler tente de se placer. Almadar qui est là également. Il est troisième one-off fundraiser sur les bars. Tiha qui tente de chercher, trouve d'ailleurs les bars. Donc Flowerscape aux abords du tombeau à l'Arctique qui a l'avantage sur Barak Lavan. Almadar qui s'est placé en troisième position, mais euh, un peu ardent pour l'instant. On retrouve The Riddler, euh, Fundraiser donc est 5 sur les bars. Street Bite, uh, Chosen Way à l'arrière, Rurotech et fermant le cortège. Ticket Holder en pleine descente, 800 mètres à parcourir pour Flowerscape et Jamie Radio-Sen qui tient toujours euh, l'avantage face à Barack Laven qui évolue à l'extérieur de Almadar, The Riddler qui suit en quatrième position, Fundraiser qui perd du terrain avec euh, son extérieur maintenant Street Bright, Chosen Way qui attend euh, tranquillement Eurotech euh, et Ticket Holder la rue du gouvernement à 400 mètres euh, de l'arrivée, les choses se précisent aux avant-postes avec Flowerscape euh, qui va lancer bientôt euh, le sprint, Almadar euh, qui lui euh, va revenir The Riddle également à l'extérieur donc c'est entre ces chevaux-là avec Flowerscape, Almadar, The Riddler qui termine fort à l'extérieur également. Mais Flowerscape a toujours l'avantage sur The Riddler. Chosen Way va revenir de très loin lui aussi. Flowerscape, attention à Chosen Way qui revient. Chosen Way C'est parti pour cette quatrième course. 1600 mètres à parcourir. Lemon Drop Shot est sollicité. Mais Ovation Award... Euh, mieux parti aux avant-postes. les Monde Dropshot va maintenant s'amener sur la bande de Cash Ocharaz. Absolutiste n'est pas mal non plus. Avdik qui va surmonter son mauvais numéro. Mais pour l'instant pris en troisième épaisseur. Alors, Avdik en épaisseur. À l'intérieur, il y a. Novation Award avec Rakesh Bogherotti, Lemon Drop Shot. Ensuite, on retrouve Carbon Fiber qui s'est rapproché dans le dos. Novation Award, Pretty Paradise. Absolutist est pris en 4 à 5e épaisseur pour l'instant. On retrouve Liverpool Champ sur les barres. À l'arrière, Absolutist avec Inauguration et John Hancock qui ferment le cortège. Les joueurs la descente. 850 mètres à parcourir. Provation Award, qui compte pour l'instant une longueur d'avance sur Lemon Drop Shot, FD qui est un parcours difficile en troisième épaisseur. Mais Carbon Fiber est bien placé avec Ryder One euh, sur les bars. On trouve Pretty Paradise, Inauguration, Liverpool, champ, le favori, euh, qui court pour l'instant en septième position. À l'arrière, il y a Absolute Test, John Hancock, euh, qui... Elle va prendre le mort, il va se rapprocher à 400 mètres de l'arrivée maintenant. Attention à Ovation Award, Lemon Drop Shot est sous pression, Avdi, Carbon Fiber, idéalement placé en troisième position pour l'instant. Liverpool Champ cherche les barres avec John Hancock lancé de loin en pleine ligne droite avec Ovation Award. John Hancock va chercher le passage, Inauguration à l'extérieur, Ovation Award. Attention, retour de John Hancock à l'intérieur avec Inauguration à l'extérieur. John Hancock qui termine en trompe face à Inauguration. John Hancock va s'imposer. Monté par Stéphane. C'est parti pour cette euh, neuvième et dernière course. 1450 mètres. Alors, bon départ. Amanla également bien parti, Master of Disguise, Hard Falling Rain, lui aussi. Master of Disguise avec uh, Hard Falling Rain à son extérieur. Amanla on retrouve Gun Travelling, Free to Win, Grey Against Supreme Elevation. Et Grand Vision qui ferme le cortège. Au tombeau malarctique dans quelques foulées avec uh, Hard Falling Rain qui insiste sur la monte de Raijurawan pour aller maintenant diriger les opérations, notamment la descente. Hard Falling Rain devant Uh, master of Disguise, on retrouve uh, Gun Traveling uh, qui est à l'extérieur, Gun Traveling de uh, Amanda. Grand Vision uh, qui va se rapprocher à l'extérieur de Free to Win à l'arrière. On retrouve Gray uh, Gain et uh, fermant le cortège Supreme Elevation. Et bientôt à la rue du gouvernement, 500 mètres à parcourir pour Hard Falling Rain. Devant Gun Travelling, on retrouve Armand Lamas sur les bars. Grand Vision qui laisse une bonne impression et qui se rapproche à l'extérieur. Free to win sur les barres. Gray again, et à l'arrière, Supreme Elevation à l'entame du dernier virage. Attention à Hard Falling Range sur la monte de rail. Jorawan à son extérieur. Gun Travelling à l'intérieur, on retrouve Free to win à l'extérieur. Il y a Grand Vision qui est lancé également par Stephen Donahue. Grand Vision qui tente de repartir, mais Gun Travelling n'est pas mal non plus. Grand Vision avec Gun vision et je ne vais pas l'emporter